Si vous êtes en colère contre la personne qui vient ici vous embêter, si c'est le cas, allumez un appareil. Merci. Merci beaucoup. Merci. L'association EPG vous présente. L'association EPG est un groupe d'enquêteurs, enquêtrices, d'une investigation paranormale fantomatique sérieux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 pour une nouvelle vidéo. Bonsoir, nous sommes dans un lieu qui s'appelle la maison du port Guest. Il y a eu des enquêteurs qui sont venus faire leur enquête et, et leur projet, on va dire, euh, de pré-enquête ou euh, matériel. Et euh, se disant qu'il y aurait un vortex, il y aurait, euh, il y aurait des manifestations. Je ne connais pas ce lieu. Nous sommes là, Nathalie, Tony, ouais. Roselyne et moi bien sûr, Jean-Michel, 2 PG, de PG. Euh, on est là justement pour voir si c'est de l'info ou c'est de l'info ou c'est du réel. Alors on va essayer de faire le maximum ce soir pour vous donner plus d'explications sur ce lieu parce que beaucoup tournent sur ce lieu qui est euh, soi-disant hanté, dit hanté. Alors là, ce soir, on va le prouver tous ensemble. Euh, espérons qu'il soit parenté, bien sûr. Et soi-disant qu'il y aurait un enfant qui serait bloqué ici. Alors l'histoire, l'historique de cette maison, Tony va l'expliquer puisque ouais. tu auras plus d'avantages oui, que moi. Sur un euh, enquêteur qui m'en a parlé, euh, soi-disant, euh, alors un homme euh, a eu un accident de voiture, il aurait perdu ma au niveau de ses jambes, il aurait fini en fauteuil roulant. Malheureusement, euh, un jour, il aurait, euh, il se serait mis dans une colère énorme et il aurait pris le fusil, aurait tué sa femme, son fils et il se serait tué juste après. Oui, on a, voilà. Alors là, on est dans en... la pièce, quand même, qu'on va dire le, le, le principal de la pièce. Hein, on va dire que ça donne, un... ça fait cuisine et salon. On va dire. Allez, ouais. on, on va dire comme ça parce que c'est une petite maison. Hein, elle n'est pas grande. Hein. C'est un, on va dire un F3. 4, On oui, va dire F3. 3. 3. 3. 3. Oui, 3. Il y a deux chambres, donc F3. Donc c'est très petit. On vous fera voir, par, bien sûr, par l'extérieur le aussi, et en iShop, e à l'intérieur aussi. Et on va essayer de rentrer en contact au maximum avec ces entités, s'il si y en a, euh, pour voir si on peut les libérer. Ou c'est de l'info, ou c'est de l'intox. Voilà. On vous dit... Qu'est-ce que tu as à dire Qu'est-ce que tu dire, toi Tu oui. as ressenti oui, ressenti de tristesse, oui. euh, d'après mon pendule, effectivement, il y a un enfant qui serait présent, puisqu'il me l'a indiqué, et il souhaite de l'aide, c'est ce que je peux vous dire. D'accord. Moi, j'avais déjà capté euh, en plein direct, sur une analyse de direct, justement, cet enfant euh, qui était passé euh, juste devant moi en plein direct, et sur l'analyse analyse de direct, je me suis rendu compte. Euh, au niveau de la chambre parentale, on vous fera voir par la suite. Et le lieu le plus actif, ça serait où Quand tu as fait euh, les enquêtes. il y a ici et euh, j'ai la grange. On va voir où c'est la grange et on vous fera de voir de de grange, de on vous fera ici là. Ici, ici. Un petit peu. On est, un peu, de un de peu, de de peu de partout. T'as dans la maison. Ouais. Euh, ben écoutez, euh, on va faire une petite pause parce qu'on doit préparer notre matériel, on doit se préparer aussi parce qu'on fait les choses très intelligemment. On ne va pas dire paranormal car ouais. Quand il n'y en a pas, bon, apparemment, avec le pendule de Nathalie et le ressenti de la spirit qui est euh, Roselyne, mmh. ressentent une langue en peine. Donc, un enfant, c'est peut-être probable. Mmh. Mais ça ne veut pas dire que c'est hanté. D'accord mmh. Alors, on va faire une coupure. On, on, on, déballe, enfin, on déballe le matériel. Voilà. On, tout le monde prépare tout et, on... et on verra s'il y a quelque chose ou non. Alors, là, on est à l'entrée. Voilà. Hein D'accord Donc là, il n'y a, y a, y a pas de, y a pas d'électricité qui. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. D'accord Nulle part. Ok. Alors là, on descend. Euh, on est dans la chambre du petit. C'est ça Oui. D'accord. Petit garçon, si tu es là, je ne sais pas ton prénom mais nous non en paix, avec sagesse. Et si... Alors, euh, bruit, euh, bruit de parasite euh, de Roselyne qui vient de parler, ça peut faire euh, défaut. Donc, petit, si tu es là, est-ce que tu peux euh, nous faire un signe Un bruit yes qui reste euh, malheureusement malheureusement des voilà. gens qui respectent pas les lieux voilà. c'est pas grave fine. voilà je vais derrière moi c'est très là on sort de la salle de bain on a toujours une entrée et là on va aller dans la, prince, la pièce principale une très jolie euh, pièce donc là, l'ancienne cuisine. Voilà, tout vraiment l'ancienne. Il n'y a rien qui me dit que, pour le moment, tout va bien. <coughs> tout va bien. Donc là, on a la jolie cheminée. Alors là, on va dans la chambre des parents. C'est C'est ça. Ah, ça. Excusez-moi, on va rentrer. Ah ouais, non, il y a la fenêtre qui est ouverte, oui, c'est normal. Attention, là il y a des marches. Et c'est pas joli, joli. Voilà. Est-ce que monsieur, vous êtes là ou l'enfant Le petit garçon, est-ce que vous êtes là S'il vous plaît. il n'y a pas d'électricité déjà à la base ok <rire> bon bah après il y a quoi Parce que je connais pas. Euh, après il y a le la grange on doit aller à la grange qu'on peut présenter aussi Et là. il <coughs> faut allumer les à fond Quelle grange Comme si sur les autres, je pense pas que quelque chose. Alors si, euh, <coughs> si on doit faire vraiment la visite, elle se présente comme ça la maison. On peut faire voir. Vous pouvez allumer de partout, s'il vous plaît. Allumez vos frontales, Bien super ça. Qui peut prendre un, un panorama de la maison. Voilà on voit wow. toute la maison là-bas c'est de grands. j'en évite de y aller parce que c'est quand même dangereux là on a un ancien puits donc il serait là quoi oui d'accord <coughs> <coughs> voilà tiens je vais juste vous montrer alors Non, on va aller où vient la grange. C'est la grange. Non, je vois si que d'électricité. l'électricité. Mais bon, il me semble que non. Non, il n'y a pas d'électricité. Mais il y a une lumière qui est toujours là. <coughs> oui, on peut pousse. Non, Donc il n'y a pas d'électricité, donc il n'y a pas de source électromagnétique ou de source électrique. Voilà. Alors ici c'était une grange, malheureusement. Bon euh, pour le moment il n'y a pas j'ai pas de très des, des ressentis très mauvais ici. Parce, par, par contre ça ça a été rajouté. Hein. On ouais. voit que ça a été rajouté, c'est mmh. plus récent. Mmh. Pas, je ne sais pas qu ce qu'il y a derrière. On va savoir. Bon ben voilà. La grange, se présente comme ça. Alors, il y a une histoire sur cette grange, j'ai parlé. <coughs> et que ça serait là que le, que le monsieur se serait, euh, serait suicidé lui-même. Alors, il s'est su suicidé comment Avec le, le fusil. D'accord. Voilà. Il serait suicidé à coup de fusil. Aller, une, fois, une fois avoir tué sa femme et son, et son, ça et son enfant. Ça, ça, ça, ça, se ça serait ça se, ça se serait passé ici, oui. D'accord. Dans voilà. ce lieu-là. Ça se serait passé dans cette grange. Maintenant, il y a déjà eu des, des contacts euh, spirit avec un monsieur ici. D'accord. Euh, Qui disait Je disais pas mal de choses, mais à euh, un caractère très, euh, très strict. D'accord. Vraiment euh, strict. Imposant. Voilà. D'accord. Bon, on verra par la suite. Voilà, on verra par non, la non, suite. Là, on fait visiter les lieux. Voilà, là, on fait visiter les lieux en équipe. D'accord. Voilà. Ok. Avec l'association PG, on est là. Tranquillement. Super lieu. Ouais, super lieu. Très joli. Encore nous, excusez-nous. Bonsoir ouais. Jean-Michel. Bonsoir ouais. Nathalie. Ouais, même si on rentre plusieurs fois, toujours se présenter. La politesse. Bonsoir Tony. Bonsoir Roselyne. Ouais. Ça, c'est une très grande politesse à respecter dans les lieux. Voici mon pendule. Donc je vais demander à mon pendule s'il veut bien travailler avec moi ce soir. Vous le voyez, il tourne vers la droite. Merci. Je le stoppe. Veux-tu bien me montrer un oui s'il te plaît Vous voyez qu'il tourne dans le même sens. J'ai demandé s'il si voulait bien travailler avec moi. Donc, il me dit que oui. Stop. Merci. Veux-tu me montrer un nom, s'il te plaît Il vous montre le nom, sens inverse. Merci. Stop. Veux-tu me montrer un « je ne sais pas » Donc, il balance d'avant en arrière. Merci. Stop. Montre-moi un « peut-être ». Et là, vous voyez, il balance de gauche à droite. Donc, voici comment fonctionne mon pendule. Je l'arrête. Pendule. Y a-t-il encore un enfant dans cette maison, s'il te plaît Merci. Là, il me montre que oui. Effectivement. Vous voyez, il tombe de vers la droite. Il me montre qu'il y a effectivement un enfant. Et l'intensité vous indique si oui ou non. Il est près de moi ou pas. Et là, il s'est rapproché. Donc vous voyez bien qu'il y a bel et bien un enfant. Merci, stop. Maintenant, pendule, y a-t-il une entité négative dans cette maison, s'il te plaît Voilà, il tourne à l'envers. Il me dit que non. Merci, stop. Voilà, le temps qui se stabilise. Petit enfant. « As-tu besoin d'aide, s'il te plaît ?» Et voilà. Le pendule se remet à tourner vers la droite. Donc l'enfant demande de l'aide. Voilà pour mon pendule. Il vous a expliqué tout ce qu'il pouvait y avoir dans cette maison. Donc là, effectivement, cet enfant nous demande de l'aide. Je pense qu'il veut partir de ce lieu. Donc, je vais l'arrêter. Petit enfant, veux-tu... « Quittez cette maison, s'il te plaît. » Et vous voyez, effectivement, le pendule me dit « Oui. » Voilà. Donc, la preuve est faite. Merci. Donc, Nathalie, conclusion oui. ben, Conclusion, entité négative, dans cette maison, il n'y en a pas. Il y a effectivement un petit enfant qui souhaite partir de ce lieu par contre, j'ai oublié de poser une autre question. Pendule. Est-ce que les, les parents du petit enfant veulent quitter ce lieu Et vous voyez que je ne bouge pas d'un millimètre. Le pendule me répond oui. Donc les parents veulent également quitter ce lieu. Ils ne se sentent plus à l'aise ici. Ils veulent partir. Voilà. Donc, vous voyez bien, il s'est arrêté de lui-même, je n'ai plus besoin de lui dire stop parce que j'ai eu ma réponse. Et effectivement, ben, même au niveau des ressentis, je ne ressens absolument pas de personne négatives dans ce lieu. Alors je réitère, pour toi, qu'est-ce qu'il y aurait ici Alors dans cette maison, il y a effectivement un petit enfant. Je pense que sa maman ne doit pas être très très loin de lui. Le papa non plus, même si, d'après l'histoire, il y a eu un souci. Euh, niveau phénomène, on va dire mauvais, je ne ressens rien. Strictement rien. D'accord. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc on a confirmation pour toi Pour moi, il y a confirmation. Il y a confirmation que l'enfant est bien présent, que les parents sont présents. Que tout le monde veut partir et que en aucun cas il n'y a d'entité négative ici. Merci pour ton je aide. Vous en prie. Alors pour toi qui es spirit, Revenine, oui. qu'est-ce que tu ressens de, de, de, dans ce lieu-là voilà, je ressens beaucoup de la peine. Il y a du regret aussi par rapport à Papa ce qu'il a fait. Et, et oui, si on peut libérer euh, l'enfant et les parents, ben notre devoir, on va faire la prière et leur redonner la lumière. D'accord, merci. De rien. Alors donc, on a eu confirmation. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire maintenant en tant qu'enquêteur en paranormal C'est de chercher la source. La source d'où vient le, le, le problème. 600 rien, bien sûr. Et euh, je crois que toi tu as enquêté ici. Oui. Et je, peut-être je, je répète, mais c'est bien de le répéter une deuxième fois. C'est <coughs> que tu as eu des manifestations. Oui. Ici, c'est dans une pièce euh, où vous avez capté l'enfant, voilà. chambre parentale qui est sur notre droite. D'accord, qui okay, est juste ici. Mais on vous fera la visite tout à l'heure en tant que donc, il y a eu la présentation, la confirmation et l'enquête. Hein, d'accord Voilà mon on précède chez EPG. Alors, ce lieu, soi-disant, qui serait hanté, il y une Alors, moi, euh, je me sens très bien, on se sent tous très bien, on peut être. On est tous d'accord d'ailleurs hein Tout à fait. Oui. On est très bien. Sauf qu'il y a un enfant. Bon. Donc, Nathalie a confirmé qu'elle un enfant qui, qui voudrait la délivrance, le repos éternel, ça ne veut pas dire qu'il y a une infestation ou un portal guest. Mm. Non, il n'y a pas du tout ça. Parce que mm. là, euh, je vous assure que c'est tranquille et peinard. Voilà. Pour ça on a les choses volées. Voilà. Mm. Mm. Il n'y a rien. Oui. Il n'y a rien de tout ça. Par contre, il peut y avoir quand même une entité, une petite entité qui, qui peut aérer ici parce que bah, c'est un besoin, comme elle a dit Nathalie tout à l'heure. Et Rosine besoin d'aide, et ça, ça sera pour plus tard, euh, dans la soirée. Par contre, qu'est-ce que tu, tu ressens toi Moi je me sens bien. T'es bien aussi Oui, moi voilà, je me sens très bien. Ah, moi aussi je me sens bien. <rire> voilà, alors, espérons qu'il n'y bah, a pas de vortex. J'espère qu'il n'y aura pas de vortex derrière moi. Non, il n'y en a pas, je ne vois pas. Ça va Ok, tranquille. Eh bien, écoutez, on va, on va enquêter. Euh, je remercie les filles de notre association APG, qui font un boulot extraordinaire, qui mettent leur, leur passion et leur énergie. Et puis nous aussi, hein, ouais. hein okay. Bonsoir, petit garçon. Je m'appelle Jean-Michel. Il y a Roselyne. Bonsoir. Il y a... Il y a Nathalie. Bonsoir. Il y a Tony. Bonsoir. Et il y a moi, qui me... je m'appelle Jean-Michel, on est là pour entrer en contact avec toi. Alors, si tu es là, mon petit, on ne te veut pas de mal, crois-moi. On veut seulement communiquer avec toi. Tu as un nounous. Alors, touche-le comme tu as fait tout à l'heure. Merci, mon enfant. Merci. Merci. Merci. C'est Ok. Est-ce que tu es bien ici Alors si tu es bien, mon garçon, dis-moi, touche le nounou spot. Est-ce que tu veux partir d'ici Touche le nounou Spod. Est-ce que tu veux discuter avec nous, entrer en contact avec nous Tu ne veux pas de mal, petit garçon, tu le sais. Est-ce que c'est toi, petit garçon Touche le nounours code. Dis-moi, petit garçon, tu veux bien toucher le nounours pour moi, s'il te plaît Merci beaucoup. Oui. Baisse ma température. Baisse de température. Je suis pas loin de toi. Tu peux toucher à spot s'il te plaît. Tu es venu te cacher près de nous, tu le sais on ne te fera aucun mal, j'aimerais juste une chose, tu veux bien toucher le, aller toucher le nounours qui est là-bas s'il te plaît, tu vois là les petite lumières rouge qui tourne autour, tu vas et puis tu touches au niveau d'une patte d'une nounours ou l'épaule d'une nounours comme tu veux, vas-y mon petit. Ça me ferait très, très plaisir. On a perdu Je sais que ce que je te demande est compliqué pour toi. Mais je suis sûre et certaine que tu peux y arriver. Parce que moi, j'adore les couleurs d'une ours. Tu veux bien me les montrer encore une fois, s'il te plaît Petit ange, moi c'est Roselyne, nous on vient pour t'aider. Est-ce que tu es d'accord qu'on vienne t'aider? Tu veux nous montrer un peu comment t'as fait tout à avec la jolie lumière? on était rentré en contact avec toi. Est-ce que tu veux qu'on change de pièce À l'une de nos spots, si tu veux qu'on change de pièce Est-ce que tu veux qu'on aille dans la chambre de papa et maman Si oui, tu allumes la lumière, s'il te plaît. Dis-moi, est-ce que c'est toi que je sens devant moi Évite de parler parce que ça fait une parasite. Ouais. <coughs> est-ce que tu veux qu'on aille dans la chambre de papa et maman. Est-ce que tu as peur d'aller dans la chambre de papa et maman Manifeste-toi, s'il te plaît. Est-ce que c'est ta chambre ici Petit garçon, est-ce que c'est ta chambre ici? Dis-moi, petit garçon, est-ce que tu veux que je t'accompagne jusqu'à côté d'une ours, que tu puisses le toucher? Parce que je sens que tu es caché devant moi, là. Je te sens. Tu es tout, tout devant moi. Tu veux que j'aille avec toi jusqu'à une ours-pad? D'accord, je viens avec toi. Tu veux? On y va ensemble? Allez, viens, on y va tous les deux. Tu l'allumeras si tu veux bien? D'accord On y va? Viens, je sais que tu es devant moi, il n'y a pas de souci. N'aie pas peur. Voilà, maintenant si tu veux, tu peux toucher le petit nounours. je suis près de toi. Il ne t'arrivera rien du tout, mon petit girl. Je suis pas loin, tu peux aller jusqu'au nom Tu veux que je me rapproche encore un peu Dis-moi. Tu sais, je te sens devant moi. « Tu n'as pas à avoir peur, je ne te ferai jamais aucun mal. » Bien, on se rapproche encore un tout petit peu. Tu veux bien essayer de toucher Tu me montres les belles lumières Jean-Michel, si tu peux prendre... Le... Essaye de toucher le non-spot de Regarde, oui, je cool. te montre. Regarde. Bon, je, je te montre comment tu touches, regarde. Tu fais ça, t'as vu Les belles lumières. <coughs> tu veux bien refaire la même chose pour moi Je le sens, il est devant moi, j'ai tout froid devant. Merci, petit cœur. C'est très gentil. Dis-moi, est-ce que tu veux qu'on aille dans une autre pièce Si tu le veux, tu fais sonner le petit boîtier. Tu veux qu'on reste là. Est-ce que tu veux qu'on allume la lumière ou on reste en noir Si tu veux qu'on reste en noir, allume le pod. Si tu as peur de la lumière, on te met. Le... Non, je veux dire le contraire, excuse-moi. Si tu as peur de la, de la, de la nuit, on t'allume la lumière. Tu veux qu'on t'allume la lumière en petit Est-ce que ça te va comme ça Tu sais, tu n'as pas à avoir peur de nous, on ne te fait pas de mal. C'est tout le contraire, on ne veut que ton bien. Tu voudrais qu'on aille dans une autre pièce. Si oui, tu fais soigner le petit boîtier avec le bouton rouge. Tu veux bien Alors si tu veux aller dans la cuisine, tu fais soigner le petit bouton rouge. Tu veux qu'on aille dans la chambre de papa et maman, fais sonner le petit bouton rouge. <coughs> tu préfères qu'on reste ici Si c'est ça, tu peux faire sonner s'il te plaît Est-ce que tu veux qu'on aille dans la salle à manger, petit, petit bonhomme Si tu veux qu'on aille dans la salle à manger, est-ce que tu peux allumer un autre un des appareils, soit le nounours, soit le petit boîtier On te laissons choisir. Allez, bonhomme. que tu te promènes un peu partout. Là, tu es à côté de Roselyne. Oui, je te sens oui. petit cœur. Oui. Je le confirme. Oui, oui, je te sens petit cœur. Il fait tout le tour. C'est bien, tu peux arrêter s'il te plaît. Merci. Merci petit cœur. Merci madame. Par contre, j'ai une chute de température. Oui, si moi je ressens, bon. ah, je ressens en froid. Ah, non, mais moi j'ai pas parti, par contre, Mais rien oui. euh, euh, négatif, il n'y a pas de. C'est normal. Mon petit bonhomme, tu sais que tu me fais beaucoup de peine parce que mmh. je ressens ta peine. Mmh. Je ressens ta peine, mon cœur. Euh, D'accord On va faire notre possible pour que tu, tu puisses euh, trouver la lumière. Est-ce que c'est ta volonté, dit-on Je touche le nounours pour nous faire un signe, s'il te plaît. Ou un petit bip. Est-ce que tu es à côté de Tony T'es à côté de Nathalie maintenant. En oh anticure. Si tu veux, tu peux prendre ma main si tu as peur. Dis-moi, petit bonhomme, est-ce que ça te plairait de partir d'ici avec papa et maman Si c'est le cas, tu fais sonner le petit boîtier. Tu veux bien Aller dans la chambre de ton papa, si tu veux nous suivre. -ce que, je... aussi. Ce que je voudrais savoir, bonhomme, est-ce que c'est ton papa qui te bloque, qui veut pas que tu partes Si c'est ça, bonhomme, est-ce que tu pourrais allumer un appareil Soit le nounours, soit le petit boîtier noir, comme enfin, tu le veux, si c'est ton papa qui... qui ne veut pas que tu partes. Merci. Est-ce que tu es à côté de Roselyne encore comme tout à l'heure Elle t'attire Roselyne Elle te fait penser à quelque chose Parce que je sais que tu es là-bas. Est-ce que tu es à côté de Roselyne Je oui, sais qu'on te demande beaucoup de choses. Moi, je te sens, petit cœur. Mais nous, on veut savoir ce que tu veux. Tu veux retrouver la lumière avec tes parents ou tu es bien dans cette maison Ouais, ouais, J'avais compris j compris un truc comme ça. Merci, tu peux arrêter. Merci Etika. Ouais. Et ça ce que tu allais dire. Mmh. Et ça ce que t'allais dire. Mmh. Mmh. J'ai ressenti le mal derrière la tête. C'est pour ça que j'ai demandé. Ouais. On va arrêter pour cette pièce. Alors là, on vient de poser dans la chambre parentale. Nourspod, spirit. Et le, et le pote spirit. Je vais vous le mettre là. Bonsoir Monsieur, nous venons rentrer. Je m'appelle Jean-Michel. et Nathalie. Bonsoir. Bonsoir. Roseline et bonsoir, Monsieur. Bonsoir Monsieur. Madame voilà, monsieur, madame nous sommes là pour en paix on veut, on veut rentrer en contact avec vous, est-ce que vous êtes là s'il vous plaît merci. merci merci vous pouvez arrêter s'il vous plaît Merci. On comprend votre douleur, monsieur. Mais faites pas souffrir votre femme. Enfant. On est dans votre chambre, vous le savez. On est venu là pour discuter avec vous. Alors, est-ce que vous voulez rentrer en contact avec nous, monsieur, madame Est-ce que la grange, vous êtes dans la grange On ira vous voir tout à l'heure dans votre grange, je sais que vous y tenez beaucoup. Vous voulez qu'on aille dans votre grange Madame. Merci. Vous pouvez arrêter, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Merci. Merci. Merci. Merci. nous un un message s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez toucher le, le nounours blanc Vous voyez, il y a un nounours. Votre enfant a touché tout à l'heure. Vous pouvez faire pareil. Vous le touchez seulement. S'il vous plaît. Je sais que vous aimez bien ici. Madame c'est vous qui voulez rentrer en contact. Si c'est vous, faites-nous comprendre. est-ce que vous regrettez votre geste que vous avez fait devant votre enfant et votre femme On dit que votre demeure est une maison, euh, que vous balancez des choses. C'est vrai Vous êtes en colère Monsieur, vous êtes en colère Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous Madame, souhaitez-vous quitter ce lieu Est-ce que vous êtes là, monsieur <coughs> S'il vous plaît, madame et monsieur, si vous avez besoin de l'aide pour l'amour de votre enfant, au moins. Monsieur, vous le regrettez votre geste Je ne sais pas si vous m'avez répondu. Je suis désolé de vous le répéter. Je sais que vous n'êtes pas bavard. Mais madame, vous pouvez le faire. vous interagir comme il votre enfant Monsieur, vous, êtes... vous pouvez nous donner votre prénom, s'il vous plaît Monsieur, vous pouvez nous donner votre prénom, s'il vous plaît Merci. Merci. Merci, monsieur. Quel est votre prénom, madame vous pouvez nous donner, vous aussi, madame, votre prénom C'est quoi votre prénom, madame, s'il vous plaît Regardez, si vous voulez interagir, vous pouvez toucher le nous-nous Code là. Vous touchez seulement. Comment Excusez. Oui Madame Quel est le prénom du petit garçon Quel est le nom de votre petit garçon J'ai pas bien compris Comment il s'appelle votre petit s'il vous plaît Au moins on connaîtra son créneau s'il a besoin d'aide En tout cas, si vous l'avez dit, merci. Mais Vous pouvez toucher quelque chose, un instrument. Vous n'avez qu'à toucher comme ça. Vous voyez Vous touchez comme ça. Voilà. Merci. Touchez un des instruments si vous voulez qu'on s'en aille. Merci. Vous avez mal à la tête Quel âge avait votre petit garçon Quel âge il avait votre petit garçon Ok merci Merci à vous. Merci. Merci On va arrêter pour le moment. Oui. Maintenant, je voudrais que vous rentrez en communication avec les deux. Par exemple, ce petit boîtier rouge. Et ce nounours, vous n'avez qu'à dessus. Vous passez que votre main dessus ici. Et là, vous pouvez toucher. Votre fils a été très fort là-dessus. Vous pouvez le faire. S'il vous plaît. Madame ou Monsieur Ou le petit cœur qui est <coughs> là ici Parasite de voiture. Bon, vous n'êtes pas tellement bavard, en tout cas dans cette pièce. Dommage parce que. On voulait vraiment rentrer euh, en contact et. Euh... Mais ça se comprend on peut le comprendre on n'est pas là pour euh, pour empirer les choses mais en tout cas on vous remercie merci madame, merci monsieur le petit ange bien sûr votre fils j'ai cru entendre son prénom mais je m'en souviens plus Merci à vous tous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors maintenant, on est dans la salle à manger, euh, à l'entrée, où il y a la cuisine, qui est sur la droite. Donc on va essayer de faire des interpellations, puis on va voir ensemble. Est-ce que vous êtes toujours là, monsieur, ou madame, ou le petit bonhomme, pour toucher le spots, ou le petit boîtier vous êtes avec nous dans cette pièce Si vous êtes avec nous, allumez un, un, un appareil, s'il vous plaît. Allez mon garçon, fais-moi voir que tu es, es courageux. Mon monsieur, vous avez du caractère. Madame aussi. On veut seulement rentrer en contact, on ne veut pas du mal. On n'est pas là pour comme certaines personnes euh, qui inventent des, des bêtises. Vous avez même marre de les voir ici. Ça se comprend. Merci. Monsieur, vous êtes toujours là Passez devant le petit boîtier là, s'il vous plaît. Vous êtes un homme fort. Est-ce que vous voulez protéger votre enfant des gens qui viennent <coughs> vous embêter Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Voulez-vous quitter ce lieu <coughs> Si vous voulez quitter ce lieu... Faites sonner, comme tout à l'heure. Passez devant le boîtier noir. Si vous voulez rester là, ne faites rien. Mais moi, je voudrais que vous quittiez ces lieux, monsieur. C'est pour votre bien qu'on dit ça. Nous aimerions vous protéger de la personne qui vient sans arrêt vous embêter. Dans ce lieu. Notre souhait c'est vous redonner la lumière. Est-ce que vous êtes d'accord Qu'est-ce qui veut dire ce calme Que vous êtes en colère Si c'est oui, faites sonner le petit boîtier noir là. Vous voyez Ou vous touchez le petit nounours. Vous êtes là mais on vous laisse tranquille. Je vous le promets, monsieur. Madame. Merci, garçon. Bien sûr. Est-ce que vous voulez qu'on s'en aille Si tel est le cas, faites marcher un des deux appareils. S'il vous plaît. On a besoin de réponse. Sérieusement, il n'y a que vous qui pouvez nous le dire. Soyez forts, s'il vous plaît. Si vous voulez partir, faites sonner. Touchez les appareils, comme elle dit, Nathalie. Vous ne voulez pas quitter les lieux, alors Vous êtes dans l'incertitude Est-ce que vous voulez que les gens vous laissent tranquille si oui, faites sonner l'appareil, s'il vous plaît. Monsieur, c'est à vous, je vous adresse. Vous êtes le maître de, la, de, le maître de la maison, donc vous avez un mot à dire. Est-ce que vous regrettez votre geste comme je dis, dans votre chambre Si c'est le cas, faites-le bouger. Faites bouger. Passez votre main dessus. Votre empreinte énergétique, si vous connaissez mieux le terme. Merci, monsieur. Merci. Merci, merci infiniment. Vous pouvez arrêter. Donc, on a confirmation. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Énormément. Vous accueillir déjà chez vous. Si votre femme, mes regrets et ainsi que le petit aussi, mais on ne juge pas qu'est-ce que vous avez fait dans cette vie terrestre. On n'est pas là pour vous juger. D'accord Ça c'est une certitude. Nous sommes venus en paix pour vous voir, en toute bienveillance. Merci. Merci. Donc là, maintenant, on se trouve dans la grange, où il y a le papa, avec qui j'ai eu beaucoup de contact avec le, le papa, donc le le chef de la maison, comme on dit. Vous êtes là, monsieur, avec nous On n'est pas là pour vous juger, ne vous inquiétez pas. Vous avez, vous avez touché tout à l'heure le nounours, faites pareil, s'il vous plaît. Une certaine personne qui vient souvent ici... Vous devez connaître le prénom. Est-ce que vous êtes en colère de cette personne-là Vous appuyez là. Regardez. Voilà. Pardon. Voilà. Ah, Attendez, je vais mettre quelque chose qui puisse tenir. Si ça veut bien, merci. Ah, tiens. Et là, vous touchez comme ça. Voilà. Appelle comme ça. On vous comprendra.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 Merci énormément. Merci, Merci beaucoup. Je vous comprends tout à fait. Les flashs que vous voyez, c'est les photos qui sont prises. Je tenais à le préciser. Oui, on comprend très bien, monsieur. Monsieur, madame, madame le, petit le petit enfant. Voilà, si ça vous fait peur, le petit enfant, à vous, madame, ou à vous, monsieur, que ça vous énerve. Ça se comprend. Moi, vous savez, quand je suis venu là, je vous ai toujours respecté. Parce que je sais qu'au fond de vous, vous êtes des, vous êtes des personnes adorables. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que je vous ai toujours respecté Si c'est le cas, allumez un appareil s'il vous plaît. Merci. Prenez votre temps, s'il vous plaît, je sais que c'est très difficile. <coughs> Pardon. Est-ce que la principale cause de votre colère est que vous souhaitez protéger votre enfant votre Si oui, allumez un des appareils. Vous voulez protéger votre enfant, votre femme, de cette personne qui vient vous embêter colère est totalement légitime. On comprend votre colère. Est-ce que votre enfant a peur Si votre enfant a peur de cette personne, allumez un appareil, s'il vous plaît. Vous voulez rester dans votre maison Vous pouvez allumer le nono s'il vous plaît. Moi ah, je pense que vous êtes... Changement de température. Okay. Okay. Okay. Baisse de température. Best. Je pense que, monsieur, vous êtes en colère. Vous avez du mal à faire confiance aux personnes. C'est normal. Ça se comprend. C'est embêtant. Vous voulez être trompé. Ça se comprend. C'est logique. Mais essayez de l'oublier tout ça, c'est du passé. Merci, vous pouvez arrêter, s'il vous plaît. Merci. Merci pour votre réponse. quitter ces lieux monsieur avec tout le respect de votre femme et votre enfant oui. mais maintenant faites une une croix sur votre vie terrestre ce que vous avez pu faire allez en paix avec votre enfant et votre femme laissez-la tranquille vous avez plus rien à faire ici Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis, monsieur Faites un bruit ou euh, manifestez-vous comme vous avez envie. Essayez de toucher où il y a la lumière bleue. Voyez cette lumière Oui, il est en colère, je pense. Ouais. C'est un peu normal. Mais... Puis je pense que là, il a du mal à faire confiance maintenant. Mm. Je pense que la confiance, il a, il a énormément de mal. Non. Déjà qu'il a du regret. Oui, On a mm. beaucoup de Alors Maintenant qu'on qu vient de l'embêter, ça se comprend. Ils veulent vivre en paix, tranquillement. Mm. C'est bien cela. Vous souhaitez rester en paix chez vous, tranquillement, sans que personne ne vienne vous embêter Comment on vous dit, on n'est pas là pour vous juger. Ce n'est pas notre devoir. On est là pour essayer de comprendre. Merci. Merci. merci. merci beaucoup. Merci. Arrêtez s'il vous plaît. Merci. merci. Merci. Merci. En tout cas, merci, merci, merci infiniment, monsieur. Vous n'étiez pas obligé de nous répondre, même notre enfant. En tout cas, vous avez laissé des beaux messages. Et on est fiers quand même de vous. On est content. On est content de vous. Et merci beaucoup. À merci vous. beaucoup de nous avoir répondu. Merci beaucoup. Par contre, pour les autres personnes qui viendront vous embêter, faites que... Faites votre devoir. Je sais. Restez Je... en paix. Restez en paix. C'est mieux. Parce que vous ne trouverez pas le repos ici. D'accord Toute l'équipe de PG qui est ici vous remercie. Merci beaucoup. À merci vous. beaucoup. Merci beaucoup. Merci, monsieur, madame et le petit. Merci. Merci, merci infiniment. Nous vous souhaitons de rester en paix et que vous trouviez le bonheur. Alors, euh, fin de l'enquête, hein, et toute l'équipe là, je vous remercie pour votre travail. Ouais. Euh, bon, alors on va commencer à dire euh, si ce lieu est pour ton guest, ben, on, va, on, va tous, on va le dire ensemble. Non, non. non zéro. Zéro. Zéro, zéro. Zéro, zéro, zéro. Maintenant, je vais faire parler à Nathalie, quel était ton ressenti alors déjà, pour moi, c'était une très très belle enquête. Mon Le ressenti, c'est très simple. Ces gens veulent rester chez eux, tranquillement, et qu'on arrête de les embêter. Ils veulent rester simplement dans leur maison, et surtout, cesser de les importuner. C'est tout. Merci. Merci, Nathalie. Choisir ton ressenti euh, Moi, une très belle enquête, euh, des bonnes réponses, comme vous pouvez voir sur la vidéo. Et la ressentie, ben, il y a la tristesse. Euh, le papa, il est très fâché, et puis n'est euh, pas bien du tout. Ça a fait beaucoup de peine. Et tout ça, ben, cette enquête, ben, ça nous a appris beaucoup de choses. Et c'est la paix qu'ils veulent, en fait. Voilà. D'accord, merci Merci, merci Roselyne merci, merci, merci Roger. Anthony, en tant qu'enquêteur comme moi euh, pour... Mon ressenti, c'est que voilà Comme euh, Roselyne et Nathalie ont dit Ils veulent qu'on les laisse tranquille euh, Ils veulent que voilà, leur maison soit voilà, Que plus personne vienne Ils doivent être tranquille Il y a zéro un pour le targuer Tout ça c'est du mensonge Tout ce que déjà que le papa regrette son, son, ce qu'il a fait. Alors si on vient ici pour l'embêter, des personnes qui viennent l'embêter, ils ne seront jamais en paix. Avec un petit bout de chou, avec une dame, il faut se mettre un petit peu à leur place. Et je pense que vous comprendrez tous. Si quelqu'un vient chez vous non-stop pour faire du n'importe quoi, je pense que voilà, ça vous énervera aussi. C'est de la logique, tout simplement. Maintenant, on a eu l'épreuve en réponse. Spirit, non-spot, pas spirit. Voilà, vous avez toutes les réponses. À vous juger. À vous voilà. de juger maintenant dans les, dans les commentaires. À vous de nous dire vos ressentis aussi. Votre avis, et puis, euh, puis voilà. voilà. Qu'est-ce que en penses, toi, frérot Très bien. Bonne explication. Je te remercie. Merci. Euh, Merci, Merci toi. De Moi, en tant qu'enquêteur principal, euh... Bah écoutez, j'ai rien à rajouter parce que tout est dit, mais je peux dire qu'une chose, ne faites pas des maisons qui sont saintes, des maisons euh, diaboliques. Et inventez surtout une, une fausse idée des maisons. Voilà, parce que des fois il y a des vraies maisons et, euh, qui sont vraiment euh, hantées, on va dire. Et euh, mais dire qu'ici, euh, comme disait une mes collègues du groupe, il n'y a pas de porte-guest, il n'y a rien du tout euh, en connaissance de cause. Alors moi, cette personne qui s'amuse à faire croire qu'il y, y a des choses ici, dans cette demeure, qui s'appelle la maison porte-guest, ben moi, je la trouve très, très, très, très, très, très, très, très euh, comment pourrais-je dire ça Très saine, hein Calme. Calme. Voilà, tout simplement. Je, ils ont très bien expliqué mes collègues. Euh... Mais surtout qu'il n'y a aucun mauvais ressenti. Non, non, Et surtout que le pendule vous l'a bien dit, il n'y a rien de méchant ici. C'est ça, oui. Le Et papa est pas en colère, c'est normal. Et il n'y a rien de démoniaque. Non, voilà. absolument pas. Il y a absolument zéro en démoniaque. S'il n'y en avait rien déjà, il m'aurait déjà attaqué, on ne serait pas là en train de parler en face. Pourtant, ça fait un moment qu'on est là. Oh. Et, et une, alors les gens qui disent qu'ils vont, qu vont faire une purification, ils ont fait puricaf, une purification, il n'y a, a, a eu aucune purification, ni une délivrance. Une délivrance <rire> et ni une bougie dans le coin. Donc euh, voilà, ce lieu est, je pense que ce lieu est un, est un square euh, de jeu d'enfants pour faire euh, du buzz tout simplement. Mais effectivement, il y a euh, des entités super sympas ici, et qu'ils ont sur, surtout besoin de leur repos. Et s'il voilà. vous plaît, respectez leur souhait de rester tranquillement, le papa, la maman, l'enfant, ensemble, et surtout, surtout, en paix. Oui. oui. C'est la seule chose qu'ils vous demandent. Respectez ceci, merci. Voilà. En tout cas, toute l'équipe, on, on vous remercie. remercie. On vous remercie tous de nous suivre. Euh, on est des gens simples, hein, on est des enquêteurs très sérieux. Euh, et puis, euh, puis, on va analyser bien sûr la vidéo, puis l'audio. Et puis j'espère qu'on qu vous donnera des, des, des bonnes nouvelles. Moi, je pense que oui. J'espère que vous prendrez plaisir à regarder ce nouvel, cette nouvelle enquête. Et il y aura même des photos. Voilà. Je tiens à le dire. Voilà. voilà. On, on vous fait Donc, On vous dit à très bientôt pour une, pour une prochaine enquête, hein, tous ensemble. Bien sûr. En équipe et toujours travailler en équipe. Et on est une famille. Voilà. Hum. Dans le paranormal, c'est jamais euh, chacun dans son coin. Non. Toujours se mettre en guerre, les personnes qui se mettent en guerre dans, dans le paranormal. Soyez toujours en équipe, et c'est comme ça qu'on avance, quoi Parce que c'est pas nous qui apprenons. C'est des entités qui nous apprennent. Exactement. Voilà. C'est pas, pas nous qui allons apprendre en nos entités, c'est comme ça qu'on fait, c'est eux qui vont venir nous apprendre. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, on est tous dans le paranormal, pour essayer de le comprendre, justement, et qui nous donne de plus en plus des informations. Oui, ça va. Voilà, tout ça, c'est de la logique. Maintenant, il faut le comprendre. C'est clair que quand il y a des personnes qui sont débiles, ben vous êtes un petit peu perdus. Ça se comprend. qu'on prend. Maintenant, tout ça, c'est de la logique. Et travaillez tous toujours en équipe. Et on vous dit à très bientôt. Pour un, un nouveau... Euh... Une nouvelle enquête au qui sortira. En au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir, au revoir.